Nouveau Pantène volume et tenue. Sa formule aux provitamine pénètre au cœur de vos cheveux pour leur offrir un maximum de volume en 7 jours seulement. Enfin du volume pour toutes vos envies. Nouvelle gamme volume et tenue, une exclusivité Pantaine.